Avant, ils étaient, ils étaient au parti communiste, peut-être. Maintenant, ils vendent des armes. C'est un groupe qui, qui fait du business. Tout, tout le monde fait du business. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, ce que qu cette histoire Nous, nous, on est là pour réguler le, le, le business. Voilà, qui est pas, qui est pas des grands businessmen qui, qui prennent tout l'argent et les rien. Tu vois, on a un peu, on a un peu des renseignements euh, socialiques, en quelque sorte. Tu vois, pour reprendre l'expression que c'est sympathique. Ouais, ouais, mais, mais quand même, je comprends pas. C'est pour pourquoi le, le, le journal local m'a convoqué, m'a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 de parole, il y a un espace de parole aussi chez nous. Tout le monde s'exprime. Voilà, donc tout le monde est en réseau, donc on sait tout. Et puis voilà, on a pensé de te faire venir un peu pour faire le point avec toi. Le point, mais je pense que tout est net, tout est clair entre nous. Tout moi, si j'arrête, qui te dit que c'est pas net entre nous, voilà, il n'y a pas de problème. Tu écris à une élève, une ancienne élève qui a rejoint des groupes terroristes, voilà, dans un périple qui n'est pas utile de nommer pour l'instant, et puis tu lui as demandé si elle passait des